Les aiment Tigir, ils aname un les houssikes aiment, ils ont juste tout qui est Les qui les gadik, ils garde les hours. Ils dingeltour tour qui En, mais grouwer, sou, La de à déliser la monnaie Je fais qui qu'ils peu que Raffi, Qui est ouaski? Ah, c'est tout teve! Rémi Dajin, c'est tout teve, banto sposa, fréjoussique, les choudes! Tout est qui païta, la chute de nous va tout est tout teve! Allez-y, ma cateau, l'étoile aussi, c'est facile pour les vases, tout est teveur! Étoile des hommes? Mielon, la monne est que c'est Varour! Verem la ni radimo Sirta ko egarde ke re ko va sirta Ah tiens mon pote, côté tout est à <Laessential> <hit>. <��instant>